Alors que la température commence vraiment à monter entre vous, tu entends des pas derrière toi et tu pivotes rapidement pour faire face à tout nouveau danger apparu sur cette île étrange. Pour découvrir qu'il ne s'agit que de Dwight et Claudette qui courent sur la plage, porte-bloc en main, faisant des mouvements de bras au-dessus de leur tête. Mais pourquoi ils courent comme ça Pourquoi les gens courent comme ça Pourquoi les gens courent comme ça pourquoi les gens courent comme ça C'est très important que nous suivions l'itinéraire Et que nous participions à chaque événement tel que... Non, non, non, il y a des événements auxquels j'aimerais bien que vous ne participez pas. Jouer le malaise pour marquer des points en flirt mignon ne faisait pas partie des activités de la soirée. C'est strictement prévu après leur décompte du feu de camp. À ce rythme, on va être en retard. Jouer le malaise non. Ah, ah, ah. Ah. Oh. Il allait à l'hôpital, c'est vraiment trop mignon. Oh, il allait aux urgences, j'ai envie de penser les jours. Oh. En fait si, c'était prévu ce qui vient après le flirt. Euh, go go go. Go. Et que tout le monde s'est rassemblé autour du feu, Dwight et Claudette font rapidement une annonce. Nous n'allons blâmer personne en particulier, c'est là où il y a le mais. Mais <rire> Quelqu'un que nous ne dénoncerons pas n'a pas suivi le programme à la lettre. Ça signifie que nous sommes en retard pour les activités de la soirée. Et il n'y a pas le temps pour qu'une seule personne pour partager son histoire de fantôme spéciale. Rien qu'une histoire. Mais l'heure des comptes, c'est mon activité préférée, c'est une expérience très orientée, récit. Vous êtes en train de nous dire qu'une seule personne pourra partager son histoire Comment allons-nous décider qui Oh génial, on doit décider ça en groupe, ça finit toujours mal. Qui que ce soit fait un pas en avant Je jure que je ne m'énerverai pas. Mais je me contenterai de décapiter proprement sans excès. La voix tremblante. Tu réalises qu'il s'agit probablement de toi, mais tu acceptes ton sort. Mes excuses à tout le monde. Je pense qu'il parle de moi. Honnêtement, je ne comprends toujours pas comment fonctionne ce programme. J'imagine avoir perdu la notion du temps pendant que j'étais dans les pas. Je connais même si je... ça me déstresse un peu ce qui est un rêve devenu réalité. Est-ce vraiment juste de s'en prendre à quelqu'un qui vient juste d'arriver Sérieusement, y a-t-il quoi que ce soit qui a déjà commencé à l'heure, ici Bon, déjà, pour le stream, c'est compliqué... Bon sang, Donald Si tu t'essayes à ce tour d'autorité encore une fois, je jure que je t'arrache la tête en un éclair, et ensuite, je te noierai dans son sang. Cynthia, les excès sont de retour Vous deux, vous savez que j'adore tailler et trancher les Ah ouais, bah, je... Alors... Euh... C'est-à-dire que. Nous savons tout ce que tu adores assassiner. C'est presque ton seul sujet de conversation. Personne n'a donné de nom. Qui connaît le moindre nom d'ailleurs Pas nous Je renonce à mon nom. Qui est Donald Qui Kid... est Qui le sait encore D'ailleurs, appelez-moi personne Personne. Mais nous devons quand même démarrer leur décompte. Alors, Maya, qui devrait commencer après toi Ah, bon sang, c'est un nom. Oh. Je t'en prie, je choisis quelqu'un rapidement pour que ces vacances tropicales ne virent pas au bain de sang. Euh, je demande à l'esprit. Euh... Je te choisis, esprit. Hola, oh là. Oh là hein. Toute cette expérience est sérieusement traitée pour éviter toute poursuite pour violation d'une propriété intellectuelle. Quoi <rire> <rire> je, je... Ah mais revenons en jeu, quand même, s'il vous plaît, merci Faisons attention avec ces répliques euh, célèbres, tu veux bien Vraiment, tu veux m'entendre Esprit souffle et roule les yeux de manière théâtrale, tandis qu'elle se lève devant le feu de camp. Elle laisse pas te dissuader, elle est super avec les histoires de J'ignore où elle puise son inspiration, où elle sort les trucs les plus effrayants, franchement perturbants même pour moi. Et j'ai littéralement tiré le crâne et la colonne vertébrale d'un type, une fois à manu. Je sais pas si ce qui vaut le film, Prey. Tu parles d'histoire à la con Si vous préférez bavasser, je crois que je vais simplement me rasseoir et. Les yeux de la chasseuse virent au rouge, derrière son masque et piégeur de spectre, prennent tous les deux leur siège. Ils savent quand ça vaut le coup de se battre et quand ça ne le vaut pas. Eh bien. Je m'en veux de vous le dire, mais l'histoire de ce soir ne sera pas effrayante. Ce sera une romance. Trop tard maintenant par contre, j'ai été choisi et donc je vais raconter mon histoire. Je l'appelle. Le baiser du prisonnier. Ok. Tu remarques que Chasseuse et Spectre se partagent un énorme bassin de... de popcorn. Personne ne t'a proposé du popcorn. C'était une sombre nuit d'été. Une pluie chaude, suintait du ciel, comme du sang d'une vieille blessure. Inspectrice hautain illustre investigatrice et négociatrice d'otages réputés, fut appelée sur la scène d'un étrange événement, ne ressemblant à rien à ce qu'elle avait déjà vu. Lorsqu'elle arriva, la scène était un véritable chaos. Les foules avaient commencé à se rassembler. Une douzaine d'autres inspecteurs faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour tenir les curieux à l'écart. Mais comment quiconque pouvait-il résister au désir d'en savoir plus car là, au milieu d'un marché très fréquenté, pardon, venait d'apparaître une boîte géante, étrange, d'origine inconnue, vu son aspect et gigantesque. Personne ne savait d'où ça venait. Avait-ce été livré dans une zone aussi animée Comment une chose pareille pouvait-elle simplement se manifester Un mystère, comme si c'était apparu par magie. Ce n'était pas une illusion, l'énorme boîte était bien réelle, et quelqu'un était piégé à l'intérieur. Esprit s'interrompit pour regarder le visage de chaque membre de l'auditoire. Elle n'a aucune expression, et tu la sens vibrer d'énergie, elle est dans son élément. « Aidez-moi !» cria quelqu'un à l'intérieur de la boîte. C'était un homme, terrifié, pris au piège, emprisonné, sa voix tremblante. À ce moment, c'était comme si chaque inspecteur la ville était arrivée à regarder cette étrange structure, l'inspectant sur toutes les coutures. Ça ne faisait aucun sens. Il n'y avait ni porte, ni fenêtre, ni fermeture, ni jonction. C'était parfaitement solide et bien trop lourd pour être déplacé à main-nue. Solide, enfin, hormis une seule petite fente. Juste assez pour voir les yeux injecter le sang du prisonnier coincé à l'intérieur. « J'ignore ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, j'étais là, j'ai tellement peur, s'il vous plaît, aidez-moi » Criant l'homme, comme s'il suppliait pour sa vie. Les situations tendues ne lui étaient pas étrangères. L'inspectrice Ota réconforta l'homme. Elle se servit de son entraînement pour le calmer et gagner du temps pour les autres inspecteurs. Toutefois, le temps n'apporta pas de clarté, juste de l'anxiété, alors que la nuit s'étirait sans aucun progrès avec l'ouverture de la boîte. Et à mesure que la nuit s'étirait, la pluie sointante forma des flaques au sol. L'homme à l'intérieur devint de plus en plus désespéré, plus seul et isolé, plus pathétique et ayant besoin d'aide. Mais l'inspectrice Ota ne pouvait en fournir aucune. Impuissante à le sauver, elle sentit la culpabilité la ronger comme jamais auparavant. Ne me laissez pas mourir là-dedans, suppliait l'homme. Ne me laissez pas mourir seul. Gardez votre calme, lui dit l'inspectrice. Vous n'êtes pas seul, je suis là, bon sang. La moitié de la ville est là, nous sommes tous ensemble dans cette affaire, et nous ne laisserons pas ceci être la fin de votre histoire. En regardant à travers ce passage des plus étroits, l'inspectrice Ota vit sa propre réflexion dans les yeux remplis de larmes de cet étrange prisonnier triste. Ils pleurèrent ensemble en silence devant le désespoir de la situation. « Vous le promettez ?» demanda l'homme. « Vous le promettez que je ne suis pas seul ?»« Oui, » promit-elle. « Je vous le promets. » Un simple serment, elle sentit une connexion immédiate, comme elle n'en avait jamais ressenti auparavant pas pour sa famille, ni pour ses amis, ni pour aucun des autres otages pour la libération desquels elle avait travaillé si dur. Et quand les yeux de l'homme se fermèrent et reculèrent, l'inspectrice Ota n'eut pas peur, car elle savait qu'il reviendrait. Et il le fit, pressant ses lèvres, contre la fente de cette boîte puzzle, répétant encore sa question, la vapeur coulant de sa bouche, tandis qu'il demandait. « Vous le promettez, vous le promettez que je ne suis pas seul ?» petit petits points. »« Oui, promit-elle. Je vous le promets. » En pressant les paumes de ses mains contre la boîte, sans savoir pourquoi, l'inspectrice Otta se pencha et plaça ses propres lèvres sur l'ouverture, laissant son souffle s'y introduire. Et vous vous êtes trompé quand même en mettant l'apostrophe au mauvais endroit avant le mot introduire alors qu'il fallait le placer avant le S et le Y, ses lèvres touchant celles de cet homme. Ce fut un baiser tendre, un moment de compassion. Elle put sentir, dans ce bref contact, le battement de son cœur, le sang fusant à travers chaque centimètre de son corps, à l'unisson dans ce doux contact. « Merci !» dit l'homme, la voix désormais dépourvue de toute trace de peur. Il recula dans les ténèbres, disparaissant dans un seul moment de calme étrange. « Reculez !» cria un agent se jetant soudainement entre l'inspectrice, Otta et la boîte, brisant un silence qui fut bientôt étouffé par une cacophonie de rouages en train de vrombir et de loquets cliquetants, une symphonie d'activités mécaniques se produisant toutes à la fois. Quelque chose s'était déclenché comme si un levier invisible avait été tiré. Si le côté de la boîte gigantesque commençait à s'ouvrir en coulissant, L'inspectrice Ota saisit sa lampe de poche fermement et s'avança dans l'intérieur brumeux de la boîte géant. Ses pieds firent des éclaboussures dans les flaques d'eau de pluie, son cœur battait à tout rompre, tandis qu'elle balayait du faisceau de sa lampe l'intérieur. Et c'est là que ses yeux se posèrent sur l'homme, ou du moins, sur ce qui aurait dû être cet homme. Là. Dans le coin de la boîte, il y avait un tas de trois petits points, fragments, fragment. Comme les morceaux d'une poupée presque démembrée, virgule ou... Peut-être était-ce juste la manière dont l'inspectrice Ota dut penser à lui en cet instant pour survivre. Une collection de segments, de membres, de morceaux séparés les uns des autres, proprement sectionnés et placés en un petit tas bien net et au sommet de ce tas, une tête froide, pâle, yeux ouverts, les lèvres d'un bleu glacé. Esprit contemple le feu, sa propre expérience sans vie. Expression, ses lèvres bleues, des larmes glissent de son menton et plongent dans le sable à ses pieds. L'histoire t'impressionne, et on peut dire sans trop s'avancer que les autres aussi. Tous les autres regardent le feu ou le ciel, n'importe où, n'importe quoi, sauf esprit. C'est toi qui l'a choisi. Toi qui as initié ce conte atroce, si triste, si malsain, si... Ouh, sensuel. Ah Non Trop de détails. Et maintenant, personne ne sait comment réagir. Doigt être et Claudette. Euh, te fusillent du regard. Tu dois faire quelque chose. Ce jeu était censé détendre l'atmosphère. Ah s'il te plaît, je dis fais quelque chose! <rire> Tout cela est très érotique. Ne rien dire et l'étreindre. Bah, évidemment, lequel est nous? T'inquiète, esprit. Euh, je fais un hug avec quelle partie du corps. Euh... Enfin, je veux dire, c'est. Oui, et la mouette! Attention, <rire> <rire> regardez! Une mouette <rire> Tu te lèves sans rien dire, tu t'approches, d'esprit tendant les bras autour d'elle pour un câlin. Sa robe flottant dans les airs commence à s'enrouler autour de toi et à t'étreindre en elle. C'est comme si on t'étreignait en retour, mais aussi comme si on t'attachait. Ce n'est certainement pas ce à quoi tu t'attendais. Instinctivement, tu te dégages. Mais c'est un mouvement maladroit et tu manques presque de tomber dans le feu. Fin. Pa, pa, pa, palala, palala, palala. Esprit ne dit rien. Et s'éloigne en flottant sans même un au revoir. Pendant ce temps, tu réalises que tout le monde a regardé cette étrange interaction du coin de l'œil. Sur cette note, tout le monde décide qu'il était temps de faire une pause et de se séparer un moment pour euh, que chacun euh, puisse avoir un moment tranquille avant d'aller au lit le monde s'en va et tu te retrouves en solo devant le feu, la seule chose que tu entends, c'est l'océan qui lappe doucement le rivage. C'est sympa. Un véritable moment de paix, et de tranquillité qui ne dure que 7 secondes, car farceur se pointe et il bugle sa dernière chanson. Eh hey bébé, tu as l'air au hein de de Compagnie Je permets de te rejoindre Alors. Comment dire <coughs> Et il n'attend pas de réponse. Eh, hey, tu sais! J'ai vraiment envie de lui faire une voix de bof. Eh, hey, euh, je sais que tu as écouté ce menu frottin toute la journée. Et je veux que tu entendes quelque chose d'un gros poisson comme moi. Quelque chose de spécial. Que ceux qui contrôlent cette île ne veulent pas que tu entendes. Je suis le meilleur parti de cette île. La prise ultime. Le seul homard au milieu de cette poiscaille. Personne ne peut te donner ce que moi je peux Il te suffit de me trouver Viens me trouver bébé <rire> Farceur s'en va, ses indices, si te laisse un peu perplexe. Mais tu n'auras pas un moment pour toi. À toi pour y réfléchir de suite. Esprit s'approche de toi. Euh... Tu sais, je te regardais pendant que je te racontais mon histoire. Je pouvais voir que ça te faisait de l'effet. Ce brouillard qui me suit partout. Je pouvais te sentir respirer lourdement, m'accepter. Toi et moi sommes absolument stupéfaits par cette info, honnêtement. Tu en apprends tous les jours, même quand tu es un dieu. Je veux dire un arrêteur. Tu recommences en ce moment. Tu dois te calmer. Tu devrais me rejoindre dans le... Dans la SPA. 1 Je n'ai pas compris. Quand tu par la... On s'infuse dans les SPA avec esprit. C'est un rapport avec le T-Bag Tu en as fait du chemin en une journée. Je ne dis pas. que Je ne devrais pas la suivre. Une offre pareille. Mais pense bien à notre petite conversation. c'est pas la SPA. Mais sûr que si, c'est la SPA. Toi et ton cas... Et ton as ton a... Quoi qu'est ce que tu en veux à mon as oh Vous avez vu Vous avez remarqué Dans le décor Mais si vous voyez sur la plage C'est incroyable C'est quand même fou <rire> Vraiment Il est incroyable ce ace C'est le meilleur survivant exactement la bonne température pour une baignade du soir. En plus, si un requin jaloux venait sauter dans le serrant, dans la piscine, tu as la certitude que le tueur qui t'accompagne saura lui régler son compte. Je veux juste être complètement clair. Mais si cette histoire comportait certaines similarités avec ma vie, il ne s'agissait pas de moi, en aucune manière, façon, ou forme, ni symboliquement, ni métaphoriquement, ni autre que moi. Je te crois complètement, bien sûr, tu as été découpé en morceaux dans ta vie, et la personne de l'histoire l'a été aussi. <rire> Une coïncidence parfaitement normale. Bien sûr, tu es sur cette île piégée, pourrait-on dire, dans un lieu les plus déconcertants. Une coïncidence complètement habituelle aussi. Et bien sûr, ses lèvres étaient bleues, les tiennes sont bleues. Vraiment Tu appelles ça bleu Ok. Je cherche des réponses, j'espère en trouver. Vengeance Quoi <rire> je... Vous voulez pas un whisky d'abord Oh, les similarités s'arrêtent là, je crois. Les coïncidences Les excuses, les coïncidences. Enfonce-toi ça dans la tête, qui que tu sois. Le sang des samouraïs coule dans mes veines, peut-être qu'il a coagulé depuis. Pas besoin de s'étendre sur les détails. Quoi qu'il en soit, je redescends des nobles guerriers. Des milliers d'années d'entraînement et des armes blanches ont précédé ma venue en ce monde. Sais-tu combien d'épées ça représente Beaucoup. Tu dois t'imaginer qu'avec autant de tranchants, une personne est vouée à se retrouver séparée d'une partie de son corps ici et là. La vérité, c'est que je ne partagerai pas habituellement alors que euh, ne pas bavasser à ce sujet. J'ai rêvé de cette histoire comme si je voyais un film dans mon sommeil quand je n'étais qu'une petite fille, des années avant que mon père ne plonge sa lame dans ma Je n'ai jamais pu m'en défaire. C'est une histoire très adulte pour un rêve d'enfant. Tu me crois Bah ouais. Je sais que nous venons juste de nous rencontrer, mais oui, je te crois. La façon dont tu racontais cette histoire, elle a clairement des origines profondes. Immécile Immécile Mais tu es... Tu es une samouraï d'Italie J'en étais sûr Qui t'a enseigné à te fier à une étrangère Bah, étant moi-même, un étranger, si je me fie à une étrangère, euh, du coup, euh, euh, ça se pas Tu finiras par te faire du mal si tu n'apprends pas à prendre le meilleur soin de toi. Maintenant tu mets un doute, est-ce que je te crois si tu la crois ou pas Ah Oh, oh. Et si je sais tout Parce que crois-moi, je sais tout. Ne connais-je pas déjà la réponse à ma propre question, à savoir si je crois ta réponse à la question d'esprit Wouah L'air océanique me fait délirer. Désolé, je ne voulais pas nous distraire. Ce qui compte, c'est une certaine beauté cadavérée. Flottant dans un nuage de brume magique, pourrait bien encore... Attendre que tu dises ce qu'il faut et que tu la libères de sa boîte puzzle. Si tu crois qu'elle est bon sang. Je me suis encore fait. Et vice versa. Malheureusement, avant que tu puisses suivre cette énigme dans ce qui promet être un cycle étourdissant de nouvelles questions, tu trouves. Au, au moins, tu sais quoi Ah, mais le narrateur mais total en roue libre. Total en roue libre. Au moins, au moins, le, le piégeur. Au moins, il allait droit au but, tu vois. Manger, tuer Tu vois Tu trouves deux certains individus qui se tiennent devant toi avec une serviette propre prête à te sécher. Navrer les enfants. Mais c'est l'heure d'aller au lit. Je suis peut-être la plus jeune ici, mais je ne suis pas une gamine. Par contre, j'adore être enveloppé dans une serviette toute fraîche, toute propre. Ma mère avait l'habitude de me dire de me laver les cheveux quand j'étais petite avant que mon père me le découpe en morceaux. Elle peignait tous les nœuds et dénouait avec un ruban autour de mes cheveux avant de me laisser aller. Elle me manque. Tu regardes, tandis qu'Esprit contemple lointain sa main formant un point serré. Elle ne remarque d'abord pas que tu la regardes. Lorsqu'elle te surprend à regarder ce, ce retour, on attrape sèchement une serviette des mains de Dwight et pousse de part et d'autre. Lui et Claudette tandis qu'elle part en flottant. te dirige vers le coin du feu. La chaleur est réconfortante en cette nuit glacée. En regardant les braises craquantes, tu repenses à l'histoire d'esprit sur le prisonnier dans la boîte à puzzle. Si tu parviens à fuir cet endroit, t'en tireras-tu avec ta vie Ou t'as-t-elle déjà enlevé ce qui n'est qu'une question de temps avant que tu ne fasses une horrible découverte Avant que tu ne réfléchisses trop à son sort, Claudette et Dwight arrivent, leur sourire malsain, désormais familier, allant d'une oreille à l'autre. C'est un peu menaçant de voir un sourire pareil illuminé par le feu. Nous devons présenter nos excuses pour l'hébergement. Ok. Nous n'étions pas préparés pour une présence supplémentaire. Nous allons améliorer ton confort ou mourir en essayant te tendre un oreiller, une couverture et t'invite à te blottir près du feu. Mais je brûle si je me blottis... Euh... Peut-être qu'un peu de musique te mettrait à l'aise euh... Essaye juste de garder le volume au minimum. Nos autres invités ne sont pas du genre à supporter que l'on torpille leur sommeil régénérateur. C'est parti Tant que tu te détends et que tu contemples le feu, la radio commence à grésiller. Et à clignoter, tu l'examines et tu décides tenter d'ajuster le cadran pour le régler. All right, let's talk about our community. For us, it means uh, two major things. First of all, the community is you out there. It's you and everybody else, either playing the game or talking about the game or creating content relating to the game or being inspired by the game to write music or to. Bon, bah, ça va. Peu importe le nombre de choses que tu écoutes, tu ne permets pas à dormir. Tu décides de demander à l'un des tueurs de passer un peu plus de temps avec toi jusqu'à ce que tu aies davantage de mettre ma... Quoi Qui aimerais-tu faire venir près de toi pendant que tu te prélasses près du feu ah. Chasseuse, tu es dans le coin Je me demandais si tu pouvais avoir un peu de compagnie. Chasseuse apparaît en un instant. Tu ne l'as pas vraiment entendu venir. Elle est plus qu'heureuse de te révéler son secret pour s'endormir quand elle est trop agitée. <rire> si une berceuse soviète n'y fait rien... Oui si une berceuse de tueur en série ne te suffit pas pour t'endormir, N'hésite pas à prendre ce thé aux champignons. Quand je m'en sers pas pour enduire la lame de ma hachette afin de faciliter le trépas de mes victimes, je fais infuser un dans une tasse de chaude comme la braise. Essaye-le. Tu le fais. Tu commences enfin à sentir le sommeil te gagner, sauf que ce n'était pas une sensation de sommeil. Peut-être. Est-ce que c'est une paralysie qui te gagne Ah ouais! Bon, je voulais dormir juste, en fait, euh, de départ. Tu tentes de garder les yeux ouverts, mais tu n'y parviens pas. Les ténèbres t'emportent. La voix ténébreuse d'avant te parle. Elle ne devrait plus être aussi flippante. À présent, tu as eu toute une journée de voix étrange dans ta tête. Mais celle-ci est indéniablement étrange. Étrange plus. Tu as pris du montant sur le yacht privé aujourd'hui, hein cette agréable sensation de roulis. C'était mon... Mais personne ne me roulit ou tourbi. Oh ouais, je t'en prie. Tu te réveilles soudain pour voir quelqu'un qui te surplombe. Cringe <rire> Spectre te regarde gauchement, il ne te dit rien. Il se contente de te fixer. Tu regardes autour s'il y a quelque chose derrière toi ou à côté. Mais non, il se contente de te fixer. Oh, tu ne dors plus J'ai vu que tu étais avec la chasseuse juste avant l'heure du coucher. Étais-tu en train de faire une espèce d'alliance Spectre, scrute l'horizon. Cette personne. Je veux juste m'assurer que tu es bien qui tu prétends être. J'ai déjà été brûlé avant, et quelque chose semble bizarre cette île depuis ton arrivée Encore plus bizarre que d'habitude. Hmm, Peut-être pourrions-nous parler davantage de demain Que le short en feu, euh, Spectre. C'est juste... Depuis que tu es là, je, juste, je pense qu'on pourrait passer une très belle journée demain, ensemble. C'est juste que... Tu n'imagines pas depuis combien de temps je suis ici avec ces monstres, pour être honnête. Moi non plus. Ils sont juste affreux, barbants, et bruyants, et bêtes. Tu n'es pas comme les autres. Il y a enfin quelqu'un ici de mon niveau, tu fais preuve de prévenance, d'intérêt, de gentillesse. Je pense qu'on... Euh, mm, tu sais... Mm, mm. S'amuser Je pourrais te montrer des trucs cool. Attends, si tu me montrais ton énorme yacht. Si tu veux. Sinon, c'est complètement cool. Je comprends. Aucune pression. En fait, oublie, peut-être, Jusque je suis venu... Bonne nuit. <rire> enfin tranquille pour de vrai, cette fois peut-être. Plongeons le sommeil à nouveau, espérons qu'on ne t'a pas filé du poison. Oui bah, sais quoi, quand je vais à une plage, euh, quand je bois un thé, c'est souvent ce que je me dis. J'espère que c'est pas du poison mortel. Attendez une seconde. Où sommes-nous Ce n'est pas Oh mince, oui, ça l'est. C'est un de ces confessionnaux de télé-réalité où les participants parlent directement à la caméra. Je pense que c'est bien passé aujourd'hui. Il y a eu une, euh, certaines de mes premières interactions avec une personne qui n'était pas un parent et qui ne sont pas achevées en bain de sang ou une mort prématurée dans ma chaumière russe. Alors je compte aujourd'hui comme une victoire, peu importe ce qui arrivera. Que je pense cette nouvelle personne que je dois dire euh, je dois <rire> c'est quelqu'un d'attirant de mystérieux je ne connais pas tant d'autres mots que j'ai été élevé par ma mère dans les bois jusqu'à ce qu'un élan l'embroche et qu'il me fasse nettoyer ses entrailles de mon sarafane. ceci étant dit les trois autres devraient veiller à être sur leur garde j'ignore qui cette nouvelle personne voudra passer du temps demain mais pour ma part, je ne baisse pas ma garde si facilement. Quant aux autres, qui sait Spectre. Je crois en sait plus à cet endroit qu'il ne le l'admet, mais il est difficile de faire parler. Pendant ce temps, esprit passe son temps à hurler, une ravachoi infernale. Piégeur ouf, euh, par où commencer concernant le Piégeur Il est baraqué pour sûr. Mais alors les problèmes avec son père, oh là là. Écoute, je n'ai besoin de personne. Je me débrouille très bien toute seule depuis la mort de ma mère. Je me nourris selon un excellent régime d'ours, d'humain, de cerf cru, et je suis dans une forme d'enfer. Ceci étant dit, quelque chose avec cette nouvelle personne me fait dire qu'il me manque peut-être quelque chose d'important de cette chose qu'on appelle la vie. Un frigo pour être honnête, je veux juste tuer chaque personne que je croise dans la minute qui suit notre rencontre. Même les rares personnes que je peux tolérer, je vois les. Je veux les voir souffrir longtemps. <rire> Au secours Ah, JPP. Mais cette personne, pour une certaine raison, j'aimerais qu'elle continue de vivre. Pour le moment, un faux pas, et. Eh ben, tu sais. Tout le monde m'appelle piégeur pour une raison et ils ont intérêt à m'appeler piégeur. Je jure que si je regarde ça plus tard et que tu me listes comme étant. Evan, je vais tuer le type du câble. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens concernant Maillard. D'un côté, chaque personne pour qui j'ai eu de l'affection a connu un sort tragique. Alors c'est probablement préférable pour Maillard de continuer à m'ignorer. D'un autre côté, quelque chose chez cette, cette personne pourrait fonctionner pour mon plan. Euh, mm, un, mm, mm, mm, mm, mm, pour moi. Ah. Je sais que chacun me prend pour un monstre magnifique avec de la glace dans les veines. Je n'y peux rien, cette circulation, c'est pas mon truc. Mm. Je ne choisis pas d'être froide. Cette robe et ce chapeau adorable, d'accord. Ce sont des choix, bien sûr. Si quelqu'un venait à me voler mon cœur... Au moins, ça dépasse une <rire> Ah, j'y En plus, si je dois me venger de manière sanglante sur une société qui s'est servie de moi et m'a jeté, ça ne ferait pas de mal d'avoir un coup de main. Toujours en vie. Succès des Yes. Je suis fasciné par le jeu. Tu ouvres les yeux, le soleil brille, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ça ressemble quand même vachement à un nuage. J'ai l'impression. Et si vous faites attention, dans le coin du nuage, c'est glissé euh... <rire> le héros de l'histoire. Et tu te sens en super forme après cet excellent sommeil ne te pose même pas de question sur le fait que tu dormais près d'un feu de camp et que tu as émergé de ton sommeil à plusieurs mètres de là et qu'il y avait la chasseuse qui est venue t'offrir un, un thé avec lequel elle s'employait à assassiner des êtres humains avant que une créature venue de l'au-delà qui peut devenir invisible te regarde en train de dormir. Pff. Attends, tu es en vacances Est-ce que la journée d'hier n'était rien d'autre qu'un rêve étrange hein Non, pas un rêve. Tu te trouves vraiment là pour une journée de plus pourquoi J'en ai aucune idée, tu es manifestement quelqu'un de bizarre. Ah oui En parlant de bizarre, je vois le reste du groupe qui flâne sur la plage. Ce n'est pas un rêve, je n'écarterai pas encore l'hypothèse du cauchemar par contre. Au moins, c'est une bande de gens sexy hein Hein Hein Hein Hein Hein un... Et en parlant de sexy... Voilà le farceur Salut joli frimousse Je me suis dit que tu appréciais une bonne tasse de kawa pour commencer cette incroyable journée de bons pied. Le forceur <rire> Yes Ah Forceur a l'air suspicieusement joyeux. Je suis sûr qu'il n'y a rien d'infâme derrière son comportement joué. Si vous regardez subtilement le thé, un message très subtil, saurez-vous le décoder Je me demande bien ce qu'il y a dans le thé. Et vous remarquerez... <rire> Incroyable hein. C'est quand même fou C'est quand même dingo Vous ici, aïe aïe aïe C'est euh, quand même fou hein. Tout le monde sait que les musiciens sont des gens matinaux ben, c'est le contraire Je voulais aussi te souhaiter bonne chance Aujourd'hui c'est un jour important mon seul regret, c'est que je pourrais pas y jouer un grand rôle. Problème de budget, n'oublie pas d'utiliser ton Prime. En plus, je suis inondé de rendez-vous. Surtout sur l'autre île. Forceur te fait un clin d'œil. Si tu veux lui demander comment te rendre à l'autre île, c'est le bon moment. Euh, peu importe, il est parti. <rire> Au moins, il m'a apporté une tasse. Suspecte hein. en un mot, nous attends, Ne bois pas ça, bordel. C'était quoi ça? Il s'appelle pas forceur parce qu'il déchire en skateboard. <rire> il ne s'appelle pas boulanger parce qu'il mange du sable. Il ne s'appelle pas Robert parce que il fait de l'informatique. <rire> <rire> Il n'a sûrement pas eu ce nom en apportant des boissons aux gens pour qu'ils se réveillent bien. Ça n'était certainement pas du qu'a ah bon. Et je ne tiens pas à ce qu'on t'empoisonne, t'emprisonne et te torture. Pour l'instant, c'est censé être un paradis tropical. Le genre d'endroit où tu mets une note de 5 sur 5, 10 sur 10, 2 pouces vers le haut. Pas une prison éternelle de tourment. Et veille à laisser une note, ça nous aide vraiment pour les algorithmes. Vous voulez soutenir vos créateurs de contenu Ceux qui le disent, ils ont pas vraiment tort. Contentons de me faire confiance, je vais sur toi. Alors on peut poursuivre. Et juste une petite seconde, comment un narrateur, probablement omniscient, probablement pas digne de confiance, pourrait physiquement faire tomber cette tasse de ta main On n'est pas au Parlement Et le parquet ne reconnaît pas à l'océan le droit de s'exprimer maintenant. <rire> Ce jeu, c'est des choses. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, car je suis l'océan, je domine la terre, j'engloutis ceux qui me défient, et je deviens leur tombe marine. En fait, en parlant de tombe... et ouais, d'ailleurs, un trop truc, euh, j'aimerais dire quelque chose. Quelque chose d'important, hein, qui tombe bien. Très bien, vas-y. Même si cet endroit est une prison éternelle de douleur, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Même un endroit d'horreur extrême peut toujours recevoir un avis de 5 sur 5, 10 sur 10 pouces vers le haut s'il a été conçu avec amour et que c'est le genre de choses que tu aimes. Tu sais, l'océan a raison, beaucoup de travail passe par un endroit pareil. Tu devrais vraiment juger sur l'intention de l'artiste. Et quand c'est possible, part de l'état d'esprit qui leur accorde le bénéfice du doute. Construire ces simulations, élaborer, je veux dire, ces vacances, n'est pas chose facile. Et abonne-toi Il y a parfois des petits bogues et des incohérences, mais c'est juste la nature du processus. La perfection s'est surfait, l'univers regorge de mystères. Nous devrions célébrer ceux qui osent dévoiler leur âme. Dans le cadre d'un processus créatif qui vise ultimement à créer de quoi nous divertir et à ne pas nous montrer ouvertement critique et vis-à-vis d'eux. Dites, vous êtes en train d'essayer de me convaincre que cette plage est chouette en fait Pas besoin de présenter les choses ainsi. Surtout après que j'ai sauvé ta peau avec cette tasse de café déplorable préparée. Désolé, nous aurions dû être là depuis 5 minutes. Ils font toujours ça le deuxième matin. Comme c'est triste. Même s'ils avancent quelques excellents arguments. Oh, pour sûr, ils ont des bons. Je suis d'accord. Peut-on poursuivre S'il vous plaît. Oui, bien sûr, mes excuses, Maya. Les dernières minutes mises à part, profites-tu de ton séjour sur l'île Je passe à un moment merveilleux. Si je devais résumer mon séjour ici, je dirais que c'est un moment même. Oh, merveilleux, nous adorons entendre ça, car ce n'est pas. Pas le principe cet endroit, être un lieu merveilleux propice à l'amour Non. La ferme doit être... Tu vas tous nous faire tuer encore, et encore, et encore. Par contre, nous devons te poser encore une question. Nous avons tous dû renoncer à nos droits de dire la moindre chose négative au sujet de cet endroit. Faudrais-tu bien signer cet accord de non-médisance Non, je ne dirais rien de négatif au sujet de cet endroit. Vous avez ma part... Comme dans la vraie vie. Ah, parfait! Splendide. Excellent. Oui, oui. Maillard, ça demeure ok pour toi si tu retour positif. Le lieu pour se faire, c'est un avis positif parce que nous savons tous que personne ne lit les avis négatifs des jeux, <rire> des complexes touristiques comme celui-là. Enfin bref, je vois que Dwight et Claudette viennent d'entrer en France et en juger par le gargouillement que j'entends provient de ton estomac ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose le petit déjeuner ok quel tout le monde arrive dans la salle à manger pour remplir ses petits ventres sexy <rire> je vais pas juste prendre un petit déj je vais remplir un petit ventre sexy je vais pas faire de la marche à pied je vais bouger mes petits mollets sexy. <rire> voilà pour l'entretien de ces corps de plage. Nous sommes tous à moitié nus. Dans une île tropicale. On peut avoir des fraises ici, du yogourt. Les pouvoirs magiques ont leurs limites. Même les tueurs font. Oh, ça n'a pas de sens. <rire> Même les tueurs font attention à leur apport en sodium. Tu prends ton assiette et tu t'assois, repensant à hier au tourbillon d'émotions que tu as éprouvées. Danger, effroi, désorientation, c'était comme revivre la puberté. <rire> C'est comme revivre la puberté, mais en une seule journée sur une île belle et mystérieuse. Je Vérifie le drap. On dirait qu'il n'y a pas que toi en pleine introspection. Par contre, piégeur se lève pour parler de sa journée au cas où quiconque se le demandait. Personnellement, ce n'était pas mon cas. Je veux être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu survivies, alors félicitations, j'imagine. Tes changes survie sont aujourd'hui de 50-50 au mieux. Bonne chance Eh bien, c'était bizarre, retour à ton petit-déj pour ton ventre sexy, non Maintenant, c'est les chasseuses qui viennent te faire part de ses sentiments. À ce stade, on peut tous se, re... se produire. Je suis ouvert à toutes les possibilités pour cette île étrange en réserve. Quelle ouverture d'esprit Ah bon, ça devrait être ça. Personne ne ferait le poireau pendant le petit déjeuner. Hein <rire> <rire> comme... Juste comme ça, j'ai pépé. J'ai pépé. Esprit qui se pointe. Tout le monde a bien dormi Oui. Devrais-je dire que non Je n'ai pas dormi depuis 20 ans à cause de mon obsession de vengeance familiale. Et la nuit dernière était comme les précédentes. Mais j'ai beaucoup avancé dans ma liste de lecture, par contre. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais tranquillement recommencer à être furieuse, à être piégée ici, avec vous tous, tout en étant mignonne à croquer. J'imagine que Spectre a eu assez de temps pour rassembler le courage de parler devant un groupe. Ah, parfait. Le voilà. Et Ébrouille-nous, Spectre. suis content que l'arrivée de notre nouveau membre, Maillard, dans notre île paradisiaque. Eh ouais, c'était un très mais... guillemets. Ne mets pas distrait de ma routine habituelle. Vous ignorez en bloc et vice-versa. Cet endroit est une prison éternelle de soupçons de souffrances que tout le monde s'en fout. C'est encore moi le seul qui pose des questions. Euh... Je pose une question On dirait le taureau dans le petit boudou. Je pose une question, moi aussi. C'est quand est-ce que ce Spectre va la boucler Et maintenant, ils te regardent tous avec les yeux pleins d'espoir. Attends, il faut que tu te lèves et que tu expliques ce que tu as éprouvé hier. Ah, je crois que je dois traiter tout par moi-même. Je vous verrai tous bientôt. Bon sang, quelle démonstration de pouvoir Tiens-les en haleine, tu t'améliores vraiment à ce jeu. Et cette expérience sexy fidèle à la vraie vie. Quel hommage que tu n'aies pu manger ton petit déjeuner, mais ainsi soit-il. Après le petit déjeuner, tu te rends au euh, spa pour te vider la tête. Hier fut chargé pour faire court. Toutefois, avant d'y parvenir, quelque chose attire ton attention. Tu entends ça À qui parles-tu À moi Eh bien, ouais, j'imagine, c'est encore. Ok, hein. tu sais peut-être que je vais construire une relation avec un de ces charmants tueurs Mais on dirait que la personne que je connais le plus c'est Toi, narrateur euh, ce n'est ok Que dans la mesure où ça illustre le fait que tu as perdu la tête Vu que je ne suis pas réel Ouais, j'ai entendu Oh la musique Oh la musique je crois que ça vient du cabanon de la piscine. Quoi Non, non. Introduis-le là-dedans un peu plus, un peu plus, ouais, c'est ça. Au secours Quelle est la sensation Mais il est en train de se mettre dans un... Placard Chouette Non, mouette Oui, la sensation est bonne. C'est... ça met mal à l'aise. Je pense qu'on est un certain nombre à le... Hein Maintenant, je veux que tu prennes ça et que tu le mettes droit... Ouais, tu sais de quoi je parle. Juste comme ça Exactement comme ça. Je jure que j'ignorais complètement que ces deux-là puissent faire. Quoi que ce soit qu'ils sont en train de faire, je crains de regarder. S'il te plaît, dis quelque chose pour qu'ils sachent que tu es dans les parages et que tu peux tout entendre. Waouh, regardez-moi cette mouette super géniale avec une lotion solaire et la marque du farceur que quelqu'un a quelqu laissé sur une chaise. Quelqu'un sait où je peux en acheter des mouettes Oh <rire> Flag Oh, allez, un peu d'intimité, s'il te plaît. Doit être soufflé, peut-être à une étincelle démentée dans les yeux. Ah, mais. Désolé Je ne savais pas comment faire pour savoir que j'étais là. Je ne savais pas comment faire. Vous faire savoir. Pardon. Et que je pouvais vous entendre, enfin, vous savez. Hein savoir quoi Que crois-tu que nous étions en train de faire J'espère qu'il va y avoir des propositions. Vous faisiez à euh... Genre ce que vous faisiez, mais on aurait dit que c'était... Euh... Agréable Tu crois que deux personnes qui tentent de trouver de nouvelles manières de se trucider mutuellement dans une recherche désespérée de rendre leur mort permanente, c'est agréable Oui... Nous avons cinq minutes, à nous, chaque jour. Et nous les passons en espérant que euh, si on se poignarde juste au bon endroit. Alors. <rire> je... Nous ne ressusciterons pas. ok 100% comme dans la vraie vie. J'en suis venu à croire que le tout est de trouver l'emplacement exact d'où c'est à mort. Et je pense que cet emplacement est dans notre impendice. Pourquoi sinon serait-il <rire> je... <rire> <J 'ai pépé. rire> je pense qu'il faut se poignarder tous les jours pendant 5 minutes dans des endroits différents de notre corps et y aller vraiment à fond dans les appendices avec un couteau bien tranchant et je pense qu'on a raison. Ah ouais. Est-ce que j'avais réellement cru que nous étions en train de moi et lui euh, doit être <rire> pas la peine de rire si fort je crois que c'est clair. <rire> ah, non. Ma bah vie est un cauchemar et pourtant ça n'a jamais été aussi affreux que maintenant. allons y mon beau prince. Je notais toutes nos blessures en 30 et nos 5 minutes sont écoulées de manière. Bonne chance Maillard, tu vas en avoir besoin. Ouais, oh, si tu découvres un moyen de fuir cette île, veille à ce que ton fantôme nous dise comment, s'il te plaît. C'est à la fois une tragédie, une comédie. Une tragédie Oh, la ferme, ça me plaît. Enfin bon, où en est-il nous Ah oui. Après le petit déjeuner, tu te rends au spa pour te vider la tête. Hier, tu chargé pour faire court jusqu'ici. Aujourd'hui, a été épuisant aussi. Mais tu comptes bien parvenir à une sensation de calme véritable et centrée. Ah oui, je veux bien savoir ce que c'est qu'une... Sensation... de calme centré. Pas d'agitation, pas de conneries, juste euh, s'infuser dans un bassin, chauffé. Aujourd'hui, tu as un rencard avec toi-même. Le seul qui va me respecter. Et encore. Ouh. <rire> oh, ce jeu va me tuer <rire> Ce jeu va me tuer <rire> Là, tu dis, ah, je vais être tranquille, je vais être auto-centré. Tu vas avec toi même. Hein. Et... J'appelle le forceur hein. qui ferait le premier pas. Et cette pensée perturbante mise à part, tout se déroule selon le plan jusqu'à ce qu'une ombre te bloque ton précieux soleil. Quoi Tu veux dire que si je zoome subtilement dans le ciel, mais c'est mais c'est super subtil. Je Mais... <rire> ferme les yeux. Mais c'est incroyable, hein Hérissé de pointe à son extrémité, comme si un palmier se penchait sur toi, pour te prendre la tête. Mais ce n'est pas du tout un arbre, c'est... Hé hey bébé <rire> Le petit-déjeuner était bizarre, hein Tout le monde qui se lève et qui dit comment il se sent. Et de quoi ça il une espèce de point de force avec le groupe Je n'aime pas ça. Louche Plutôt bâclé. Et peu importe, la petite déjeuner se naze. Personne ne devrait manger avant midi ou après 16h. Et personne ne devrait pas mettre de... ...espace avant le H quand 16h. Oui, je fais du jeûne intermittent. T'as vu mes abdos en fait Tu pourras peut-être les voir plus tard à la scène privée sur notre île <rire> Tu sais, l'île, euh, propriété intellectuelle, où toutes les célébrités d'Hollywood se prélassent. Si tu joues tes cartes comme il faut, je pourrais te faire un spectacle privé A oh. <rire> <À> plus <rire> Les deux sont plutôt impressionnants, il faut bien le reconnaître. Et la batte gonflable, menaçante, mais adorable. Ça donne une silhouette intéressante. C'est un psychopathe, comme tous ses compars, tu n'as rien à lui reconnaître. Et nous ne sommes pas ses meilleurs amis. Euh, ce n'est pas parce qu'on a papoté sur le papotage que c'était une invitation à défoncer le quatrième mur toutes les 5 secondes. Ok, maintenant que ce type s'est cassé et que nous avons établi quelques règles de base auxquelles nous allons nous conformer, mais il est temps de s'allonger, de prendre quelques inspirations profondes et... Non, une autre ombre. Ces gens ne vont pas te laisser tranquille, voyons qui c'est cette fois. Oh, ces esprits, fallait s'y attendre, c'est devenu très chaleureux entre vous deux. Nous devrions filer d'ici, je connais un endroit qui procure un peu de ténèbres. Bienvenue dans ce cauchemar tropical. Et surtout, il semble que je sois la seule à connaître ce coin. Alors, nous y serons pas embêtés. Je ne sais même pas pourquoi je t'en parle vraiment. C'est mon coin privé, mais je crois que j'ai le sentiment que tu l'apprécieras comme moi. Pas comme ces autres tueurs, ils ne me comprennent pas. Et je les aurai. Je les aurai tous. Et j'aurai mon père aussi, et je le punirai pour ce qu'il nous a fait à ma mère et à moi. Et juste après, quand j'aurai assouvi ma vengeance, je corrigerai les doubles espaces que j'aurais insérés entre des mots, parce que je n'ai pas assez de relecteurs Esprit irradie d'une roi menaçante, agitant son épée dans l'air alors qu'elle menace. Eh bien, l'univers entier, c'est effrayant. Et plus qu'un peu sexy. Si les menaces... C'est effrayant et plus qu'un peu sexy si les menaces t'excitent. Écoute, tout ce temps sur l'île du meurtrier nous a profondément perturbé l'esprit. Ah, je, je pense que c'est pas tout ce temps, en fait. Je pensais, euh, au début. Non. Je choisis de m'y abandonner. Je te suggère de faire toi-même. Tu l'as vu péter un câble, ce qui devrait suffire à te faire obéir de peur. Mais tu as aussi vu qu'il y a une part plus sensible d'elle en fouille profondément. Quelle part gagnera après d'après toi Tu considères son offre, mais avant que tu puisses décider si tu veux partir avec Spectre, la chasseuse intervient. J'imagine que, je... que tu pourrais sortir avec Esprit, elle a l'air plutôt cool en fait. Je pense que si nous n'étions pas sur cette île à nous disputer ton attention, nous pourrions être amis. Nous avons peut-être quelque chose, toi et moi, je ne pouvais pas te laisser à son phare gothique. Pardon Ouais, je connais son coin secret. Je vois tout par les trous de ce masque adorable. Donc ma proposition, tiens, nous pouvons toujours essayer de passer du temps ensemble, beaucoup d'espace dans la cabane... C'est wink, wink. plutôt mignon de voir chasseuse penser qu'elle doit dire clin d'œil à voix haute, le masque dissimule à peine son visage. Sacré choix, tu étudies rapidement tes options parce que tu ne peux choisir qu'un seul rancard. aujourd'hui tu ne veux pas finir en place détachée pour avoir dit ce qu'il ne fallait pas. Envoie tueur 8-29-22 et découvre les tueurs de ta région. Mais toujours bon de se rappeler que ce sont tous des tueurs au sang-froid. Mais tu connais les dictons quand la vie te file des citrons faisant de. Je, je, je vais pas survivre à ce jeu. Je, je vous jure, je ne vais pas survivre. Et ensuite, meurt d'une mort horrible, misérable et douloureuse après l'avoir bu car les citrons étaient empoisonnés depuis le début. <rire> Il y a une roue qui dévale, comme ça, la colline. Et qui crie... Je suis le narrateur Je suis le narrateur Désolé, mais cette île me perturbe vraiment. Alors Qui ce sera Bah chasseuse, je vais lui donner son... Hein. Je... Je dois choisir un chasseuse... OUAIS Ok... Ok...